Allez, go Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Reste droit. Ne te penche pas, là. Reste droit. Là, tu dis, bam, tu changes. Tu dois rester dans ton cylindre. Soyez les deux pieds face au jeu. En souvent, les joueurs, quand on leur dit rien, vous êtes comme ça. Mais on ne peut pas jouer au basket comme ça. Bon, c'est comme ça, c'est bizarre. C'est du rythme dans le tir. Yes. Comptez, comptez. Oh. Allez, allez, allez, allez. Pensez bien à être agressé. Quand c'est à votre tour d'aller au tir, allez vraiment au tir. Agressez le panier. Faites un tir de match. Hop. Allez boire, allez boire